j'espère que vous allez bien, moi ça va, hein. mis à part de... qui fait très très chaud, c'est des heures de 40, 40 degrés au soleil, à peu près dans les 32-33 degrés à long, ça devient la folie, c'est vraiment très très chaud, c'est pour ça que quand je sors en moto, enfin en mode loisir, je sors tôt le matin et après c'est fini, à 9h30-10h maximum je suis rentré, hein. c'est la folie, bon, enfin bon bref, sinon voilà, aujourd'hui je vais vous parler. Euh, je parle rarement, mais pourtant, il faut en parler quand même, c'est des scooters, hein. je dire, on en parlerait pas, hein. c'est pas qu'une chaîne que de moto, hein. c'est du nouveau scooter Piaggio 530HPE, si je ne me trompe pas du nom, hein. euh, qui vient d'être présenté, un modèle 2023, qui pour le coup euh, est un mode.. attendez, putain, il me recule, oh, t'as vu ça Il me recule dessus, le mec il me voit arriver, il me recule quand même dessus c'est le genre d'attitude qui me saoule le mec il, il, il fait recul en marche arrière sur un rond-point et te voit arriver dessus, tu recules quand même dessus ça, bon, bref. après, ils -ce que c'est les motard qui vont venir ici bon bref, alors le nouveau Piaggio est un scooter euh, 3 ronds. Euh, qui, bon, qui, va, qui, qui va essayer de concurrencer donc, les, tous les, ben, les autres modèles hein, de, de scooters 3 roues hein, Peugeot, euh, euh, etc hein, je veux dire qui sont présentés donc, euh, qui sont présents déjà sur le, sur le créneau il faut reconnaître une chose c'est que Piaggio euh, pourtant je, vous connaissez je suis pas trop pour les marques italiennes pas trop du tout même. mais euh, par contre tout ce qui est scooter ils sont leaders eux les, les scooters surtout Piaggio euh, c'est pas depuis hier qu'ils les font hein, les scooters c'est comme Honda pour la moto hein. s'il y a bien quelque chose qui maîtrise eux c'est les scooters donc là niveau fiabilité niveau euh, comment dirais-je euh, Fiable, scooters fiables, scooter vraiment bien au point, vous pouvez y aller les yeux fermés, eux ça fait des années des années, des années, des années hein. je, crois, je crois que ma mère, quand ma mère était jeune, il y avait déjà des scooters en Diageo non, non c'est super beau pour dire que voilà, ça fait faire je sais pas combien d'années qu'ils en font et là ils sont dans l'aboutissement de, de, des scooters les scooters 3 roues, qui pour le coup pourtant je ne suis pas quelqu'un qui puisque ça intéressé par les scooters, mais les scooters 3 roues je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours euh, plu j'ai toujours trouvé ça sympa, en plus ça a une énorme garde au sol, je veux dire c'est vraiment très très stable parce que le fait qu'il y ait deux roues à l'avant, ça, ça, ça chasse moins, vous pourrez prendre les virages beaucoup plus vite qu'une moto standard c'est un peu comme la, la Yamaha, euh, Niken ou Niken, je ne sais pas comment elle se prononce, qui, a, qui est une moto 700 cm3 euh, non, non, je crois que c'est 900 cm Je crois que c'est un CP3, je ne sais plus si c'est CP2 ou CP3 Bon bref, qui a deux roues à l'avant C'est extrêmement euh, stable et Vous pouvez prendre les virages beaucoup plus rapidement Je veux dire, ça, ça, ça, ça s'est collé au sol littéralement Et donc pour un scooter c'est pareil Et c'est vrai que j'en ai croisé énormément de ces scooters trois roues Énormément et les gens pas visiblement ont l'air de vraiment aimer ça et je les comprends. parce que c'est vrai que déjà au niveau carrosserie il est très beau, il est très très bien équipé il y a l'écran TFT et tout la totale. il est vraiment super bien équipé donc la technologie qu'il y a actuellement au niveau euh, finition il est... moi je le trouve vraiment classe avec cette calandre qui descend bien devant ce, ce radiateur et euh, puis même au niveau air économique et tout, je le trouve vraiment très très sympa, de toute manière les scooters sont quelque chose qui se vend de plus en plus en France, de toute façon vous avez vu en 2021 la moto, enfin je veux dire le deux roues qui s'est vendu le plus pour la marque Honda en France est un scooter, c'est le Forza je ne sais plus si c'est un 125 ou autre mais voilà c'est un scooter, quand je vais chez mon concessionnaire euh, Honda dans ma région pour faire réviser ma moto, euh, ils ne vendent même plus de moto je veux dire, quand je dis vente des motos, je veux dire en, en... en vitrine, en présentation, il n'y a plus de moto. C'est que des scooters. Et ils sont tous réservés ou alors tous achetés. C'est tous les Forza, machin, de la marque, voilà, de Honda. Et il n'y a que des scooters. Ma moto, euh, il y a une moto ou deux, voilà, il y a un trail. Ça se... Ça se vend beaucoup en Corse, les trails. Les gens aiment beaucoup les trails. Quand on il y a un trail ou deux, il y a, la mienne, elle n'est même, même pas, présente comme si elle n'existait pas. La dernière fois j'ai voulu même essayer la 1000, euh, la CB Miller, ça va, La CB Miller, euh, il l'avait même pas en magasin, il a dit ah non là pas, désolé, euh, si vous voulez essayer un scooter, oui, il a dit sinon, non Ou alors un trail, mais voilà. S'il a pas de. Il n'y a pas de. pas de moto, pas de roster, juste un trail qui se bat en duel avec euh, une vingtaine de scooters parce que ce qui se vend le plus en France que vous le vouliez ou non sont les scooters c'est littéralement c'est ça le, le best-seller de ventes en France de moto, c'est un scooter chez Honda les autres, les autres marques je ne sais pas mais chez Honda qui sont quand même le plus grand vendeur au monde de moto, voilà, numéro 1 mondial euh, ben c est, c est, en France c'est un scooter donc voilà c'est pour ça je vais m'invit très vite donc pour moi le, si je devais prendre un scooter, je ne prendrais pas un scooter 2 roues je prendrais un scooter 3 roues parce qu'au final ça ne lui augmente pas trop l'empattement. Le, Attends, j'ai cru qu'il avait passé euh, Ça il a interdit ce qu'il fait là, il, il a pas passé ici, maman tu dois, tu dois partir de l'autre côté et faire le tour du rond. Enfin, visiblement certains c'est pas mal. Euh, je dis l'été les gens ils savent plus conduire on dirait qu'ils sont en état de choc le cerveau il fonctionne plus ils font n'importe quoi sur la route n'importe quoi en particulier les touristes qui arrivent c'est une zone de non droit ils roulent n'importe comment Ils font j'ai même vu des gens carrément faire des marches arrière en plein milieu de la nationale et véridique c'est du n'importe quoi bon bref et, euh, et donc euh, c'est vrai qu'un 3 roues si je ne sais pas je trouve ça c'est beaucoup plus classieux pour un scooter et puis c'est plus stable moi j'aime bien franchement c'est un coup de cœur. c'est vraiment le gros coup de cœur quand j'ai vu ce scooter je te dis c'est un gros coup de cœur. j'ai voulu faire une vidéo à vie en moto moi je fais à chaque fois et si je devais me prendre un scooter chose que je ne ferais pas parce que je suis enfin, je préfère les deux roues je préfère les motos mais si je devais prendre un scooter enfin, je vais me lever le mec il va dire: Putain, mais toi tu es en train de gueuler pour les autres, mais toi tu gueules là. Ouais, bon, il y a personne qui est en face, ça pas exager, non Mais euh, qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai que pour un scooter, c'est vraiment euh, intéressant d'avoir ce truc à trois roues. Euh, et moi je vous le conseille pas. Voilà. Si vous êtes vraiment, que vous aimez vraiment les scooters, c'est intéressant. Après, si vous avez le moteur 530, vous allez me dire: Ouais, c'est beaucoup trop élevé, 500 cm/h, au contraire. Plus vous avez une motorisation élevée plus vous avez de coups et moins, et moins vous êtes obligé de solliciter le moteur et donc la moto se comportera même mieux en ville c'est ça qui est intéressant Si c'est des scooters entre guillemets il faut perdre une moto c'est des vitesses automatiques qui passent automatiquement mais ça reste pas un moteur de moto de 500 cm c'est pratiquement le moteur que j'ai moi j'ai un 650, un ben 500 c'est rapproche hein. Donc vous avez des grosses capacités euh, machin. Après au point d'aller d'aller voyager avec, ben, je pense pas. C'est plus quand même pour pour la ville ou euh, la périphérie de la ville, je dirais, du truc de campagne. Mais euh, moi je vous dis que vous avez une grosse motorisation, c'est intéressant même pour la ville parce que vous avez plus, plus, plus pour pouvoir rouler avec. Donc voilà, c'est n'est c'est toujours, ça à mon hein, avis, c'est c'est c'est mon avis à moi tout sur euh, après. C'est vrai que si vous n'aimez pas les scooters, vous pas les idées, mais les scooters. Cette vidéo s'adresse principalement à des gens qui aiment les scooters. Euh, moi, j'ai eu des scooters quand j'étais plus jeune. J'ai eu énormément de scooters. Euh, donc, je connais quand même bien les scooters. Moi, c'était plaisant. Moi, j'aimais bien. Franchement, quand j'avais entre 14 et 17 ans, j'avais des scooters euh, que j'ai débridés. Hein. <rire> Moi, je les faisais monter très haut. Mais euh, moi j'avais bien, franchement, c'était intéressant, c'est sympa. Euh, maintenant, c'est sûr que, ayant goûté la moto avec les le rapa, le passage de rapport et tout ça, euh, je pourrais plus me passer d'une moto, si j'aime bien l'embrayage, j'aime bien passer une vitesse moi-même. Mais c'est pareil, si je devais faire que de la vie pour aller travailler, un scooter est nettement mieux qu'une moto parce que c'est plus agréable à piloter. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre fidélité, je vais vous laisser. N'oubliez pas de visiter aussi l'autre chaîne, ITROS Ténéré 700 Aventures, il y a énormément de vidéos qui vont arriver, je suis en train de les filmer euh, malgré cette chaleur. Allez, ciao ciao, bon ride, et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.